Euh, déjà pour vous remercier, parce que j'ai eu énormément, énormément de, de messages de soutien, hein, vu ce qui s'est passé. Donc je pense que vous avez tous vu euh, l'arrestation et euh, la violence euh, des policiers qui a été juste euh, inadmissible. Euh, donc voilà, j'ai pas pu répondre à tout le monde, j'ai eu plein de messages de soutien. Donc j'en profite d'être là pour euh, pour vous remercier euh, pour tous vos beaux messages. C'est très, très important euh, pour moi et euh, même pour les artistes en général. Hein, voilà. Bon, je vois que ça monte. <rire> ok. Donc, euh, je, je pense aussi évidemment à, à tous ceux qui ne s'en sont pas sortis comme moi aussi et qui, qui, qui vivent des violences policières de façon euh, récurrente. Et euh, moi, euh, avec euh, beaucoup de chance, je m'en suis, suis quand même bien sortie. Je vais vous expliquer euh, ce qu'on m'a. Enfin, qu la peine en fait, euh, voilà, qu'on m'a qu dictée. Alors, attendez. Voilà. Donc voilà, je suis, je suis solidaire pour pour tous ceux qui sont victimes de, de toutes ces violences-là. Là, en effet, il euh, y a eu mon cas, mais il y a tellement de cas tous les jours, tous les jours, tous les jours, euh, de censure, de, de privation des libertés euh, qui sont juste inadmissibles. Et on voit qu'on n'est plus du tout dans un état de droit et qu'on n'est plus du tout dans une démocratie. Et euh, quand on voit ce genre de choses parce que je chante la liberté et, euh, et qu'en fait, on se rend compte euh, la façon dont ils ont agi, en fait... C'est comme s'il, il censurait. En fait, il censurait la liberté, censurait la liberté d'expression, il censure l'art. Et on sait très bien que toutes les dictatures ont commencé par la censure de l'art. Et là, on en a la preuve. On en a la preuve euh, par les images, en fait, voilà. Donc, euh, on est tous ensemble. Évidemment, on est tous ensemble. Et euh, justement, ça fait du bien d'être, euh, d'être unis comme ça. Et euh, vous envoyez beaucoup de messages d'amour, c'est c'est c'est magnifique. Ok. Donc moi, ce que je voulais je voulais vous dire parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. Du coup, c'est pour ça que je voulais vite le faire ce live. Il y a eu plein d'informations de partout, de partout, qui sont pas nécessairement vraies. Donc je voulais revenir un petit peu sur euh, sur le contexte et sur la situation. Comment ça s'est passé euh, Comment ça a commencé En fait, si vous voulez, il y a eu une manifestation à Nice comme tous les samedis. Euh, auquel j'ai participé en tant que marcheuse. Et en fait, on a organisé également euh, un événement, mais qui n'avait rien à voir avec la manifestation. Voilà, donc c'était pas euh, anti passe ou quoi que ce soit, même si on sait que je, je milite pour ça. Et donc, on a fait ce concert de rue euh, à partir de 19h. Voilà, donc la manifestation avait déjà fini été finie à 18h. Et euh, j'étais très loin de la place où ça s'était fini, hein, cette manifestation, donc rien à voir. Donc on arrive, il y a plusieurs musiciens qui s'installent, des, des copains à moi, euh, voilà, qui, qui jouent en acoustique, sans sonorisation, sans rien, pendant euh, trois quarts d'heure. Les policiers arrivent avant que je chante. Donc euh, là, ils commencent à dire, est-ce que vous avez euh, que vous avez autorisation de jouer sur ce lieu Alors, en effet, c'est là où que je, je voulais vous dire ça, parce qu'il y a beaucoup de fausses informations. On a dit que ça avait été déclaré, etc. Ça n'a pas été déclaré. C'est vrai que ça, c'est la chose qui pourrait voilà, nous porter... Euh, Tort, mais en soi euh, l'art on peut je veux dire on peut le faire partout euh, moi à Paris quand je suis à Paris ou même dans d'autres villes je chante dans la rue c'est pas pour autant qu'il y a 10 000 flics qui débarquent donc euh, voilà c'est tout à fait euh, injustifié surtout la violence euh, qu'ils ont cette violence là est injustifiée hein. voilà donc euh, je, je reviens sur le sur le contexte ils me disent, donc les policiers, je discute très bien avec eux, en toute, euh, vraiment dans le calme, dans le calme, la, la, la, la, la sérénité la plus totale, voilà. Donc on essaye d'arranger les choses, de se calmer, euh, et puis ils me disent, ben non, vous ne, pas, vous ne pouvez pas chanter. Donc moi, je dis, si, je chanterai une chanson, je chanterai une chanson. Donc je commence à me brancher sur l'enceinte, je commence à, à faire deux trois accords, vous avez dû voir la vidéo, là où je commence tout juste à chanter. Donc euh, même pas 30 secondes après, paf, ils euh, il coupent le son, ils prennent l'enceinte, ils coupent le son. Donc je commence à jouer en acoustique, ça marche pas non plus. Et là ils commencent, ils commencent à, à pousser des, mani des, pas des manifestants, ils commencent à, à pousser euh, des, des gens en fait qui sont venus me voir pour le concert, euh, à sortir le gaz, enfin bref. Vous, vous connaissez toutes ces violences là. Euh, donc moi après je suis prise à part par un policier. Euh, je lui dis pourquoi, pourquoi vous me prenez à part, pourquoi je peux pas passer, pourquoi je peux, pourquoi vous menacez comme ça. Et donc euh, ils me disent parce que je veux vous, enfin on veut vous protéger. Moi je sais très bien qu'il y avait quelque chose derrière, que c'était pour euh, pour autre chose quoi. Et donc j'attends, j'attends, personne ne peut me voir, peut venir me voir. On voulait juste me, me dire est-ce que ça va, est-ce que ça va Et les policiers poussaient tout le monde pour pas pour pas qu'on discute avec moi. Et donc c'est... À un moment donné, je suis, je sais pas si vous avez la vidéo, je suis un peu dans la confrontation, j'essaie de comprendre ce qui se passe, je dis mais qu'est-ce que vous faites C'est un délit maintenant l'art, c'est un délit On peut plus chanter liberté dans la rue, quoi. Et, euh, et donc là, il commence à, à se jeter à 15 sur moi, quoi à se jeter à 15 sur moi, comme ça. Donc, à, quand même, à, à me violenter un petit peu, quoi. Et j'ai pas compris. Ils ont sorti le, les bons lacrymo sur tout le monde. Enfin bref, je vous passe les détails, vous avez vu la vidéo, de toute façon. Et ensuite, ils me, ils me prennent encore à part. Ça dure, ça dure, on discute, on discute, j'essaie d'apaiser les choses. J'ai pas du tout été dans l'agressivité avec eux. Encore une fois, je le répète, mais c'est très important. Je n'ai pas insulté quiconque, aucun, aucun des policiers, je n'ai insulté personne. Voilà. Et donc là, ils me disent, on vous embarque au poste. Bon. Je dis, euh, non, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait pour être embarqué au poste Donc je dis non, en fait, je dis non. Et là, ils me disent, si c'est comme ça, on vous met les menottes. Et j'ai rien vu venir, ils me plaquent au mur comme ça, paf, un gros paf. Donc les menottes, ils se mettent à deux en plus, à deux quoi. À deux, à me coller contre le mur et à m'embarquer comme ça. Voilà. Donc, euh, je pars au poste. Alors, là aussi, il y a eu une fausse information, on a dit que j'étais en garde à vue. J'ai pas été en garde à vue. J'ai été retenue au poste, au commissariat pendant euh, trois heures. Et ils ont dit que j'encourais donc 135 euros d'amende et que je passerai au tribunal, que j'aurai une convocation. Donc voilà, j'ai pas encore la date, j'ai pas encore les informations. Euh, j'ai également pris un avocat voilà, pour m'informer évidemment sur mes droits et pour savoir ce que je peux faire ou non. Euh, on pense à euh, attaquer pour atteinte aux libertés. Voilà. aller jusqu'au bout. Euh, je vous en dirai plus, de toute façon. Je, je vois mon avocat vendredi. On va faire les choses bien et proprement, avec sérénité et avec intelligence. Euh, donc, voilà, voilà. Donc, oui, euh, ce qu'ils m'ont reproché. Donc, il y a trois motifs. Il y a incitation à la rébellion. Il y a tapage nocturne. Alors, pour vous dire, le tapage nocturne, c'est impossible déjà. Le tapage nocturne, euh, c'est après 21h. Étant donné, ça c'est l'article, c'est dans le code, euh, code de la santé publique. Donc, euh, si vous voulez, c'est 21h. J'ai joué bien avant 21h. Voilà. Enfin, j'ai même pas joué. J'ai essayé de jouer. Oui, en plus. Donc euh, voilà. Donc il y, y a eu ça. Donc incitation à la rébellion, euh, tapage nocturne et euh, infraction sur la voie publique. Infraction, J'ai rien fait, j'ai pas été agressive, j'insulte les personnes, encore une fois, je le répète. Voilà. Donc, euh, tac, tac, tac, tac, ok. <rire> je suis encore un petit peu émue. Il, voilà, c'est compliqué, mais voilà, je n'ai rien fait de mal, comme Valérie Bouillon, voilà, c'est ça, je n'ai rien fait de mal, à part chanter la liberté, quoi. C'est quand même terrible, hein. vous vous rendez compte, dans, dans un état de droit, dans une démocratie, on peut même plus... On peut même plus chanter dans la rue notre seul espace euh, voilà où on pourrait se considérer. enfin on se sent on est libre en fait tout simplement euh, donc voilà alors attendez moi ce que je voulais dire aussi c'est par rapport aux, aux, aux artistes parce que euh, j'aimerais euh, moi je suis un cas isolé je suis un cas parmi tant d'autres mais là, il faudrait vraiment que les artistes se réveillent. Alors, j'ai eu quelques messages de soutien, comme celui d'Ochi, de Camille Esteban, de Francis Lalanne, mais lui qui est dans le combat. Et Francis Lalanne est un très bon ami, il m'a aussi beaucoup conseillé. Euh, donc voilà, il faudrait vraiment euh, que les artistes se bougent et se rendent compte que voilà, on n'a même plus le droit de chanter, on n'a même plus le droit de s'exprimer. C'est une censure, c'est une forme de dictature. Et il faut vraiment que, que les artistes soient solidaires entre eux. je Vraiment, vraiment, vraiment, il faut faire passer ce message. Que les artistes soient solidaires entre eux. On manque énormément de solidarité en ce moment. On manque énormément de euh, d'amour et de bienveillance. Les artistes, ils ferment leur gueule, sans vouloir être euh, depuis, de, depuis des... des... Depuis cette crise là, c'est quand même incroyable, où sont passés tous ces artistes, donc voilà, j'aimerais peut-être que cette chose là, c'est peut-être une graine, mais mais j'aimerais que ces graines elles fleurissent quoi, j'aimerais qu'on puisse s'unir et et que ces artistes ne restent pas là à rien faire quoi, c'est quand même grave, c'est hyper grave ce qui s'est passé, Donc euh, donc voilà alors. Euh, voilà, c'est ça, c'est que l'art l'art devient un délit, c'est un délit, hein, on dirait que c'est ça quoi. Bref, il euh, y a aussi une... Euh, je vais vous faire part un petit peu d'une... Euh, euh, Excusez-moi, c'est encore compliqué. <rire> euh, D'un journal qui est paru, euh, Nice Matin. Euh, voilà, Nice Matin, euh, qui a véhiculé des fausses informations... Euh, terrible euh, et, et Anthony Boré donc c'est l'adjoint au maire hein, de Nice, donc vous savez Estrosi hein. euh, voilà donc qui, qui cite euh, l'équipage, donc la police a été insultée et a été victime d'un jet de bouteille dans la tête, par exemple je vais vous dire, il n'y a eu aucun jet de bouteille dans la tête de qui que ce soit ils ont menti encore sur toute la ligne voilà euh il y a tellement de choses, je vous assure, je vous assure, c'est terrible. Euh, voilà, par exemple, dans ce nice matin, euh, on entend des passants protester, laissez-la, elle n'a rien fait. On veut de la musique, nous, tandis que plusieurs, euh, plusieurs, euh, excusez-moi, hommes et femmes tentent d'intervenir, bousculer les fonctionnaires de police, alors qu'on a vu, vous avez vu sur les images, c'est pas les, c'est pas les, les spectateurs qui ont bousculé euh, les forces de l'ordre. C'est euh, c'est les forces de l'ordre qui ont bousculé les. Vous avez vu, ils bousculaient des femmes ou des gens qui étaient plus vulnérables, des gens qui avaient moins de force. Ils s'en foutent. Il y avait un enfant à côté de moi. Et elle a été gazée, quoi. C'est c'est quand même terrifiant. Je lis aussi en même temps vos vos messages. Je suis désolée si si je m'exprime un petit peu. C'est un peu confus dans ma tête, surtout que voilà, j'ai plein de messages, plein d'informations à longueur de temps. Donc c'est difficile de <rire> de parler en toute. J'ai tout vu, oui, oui, oui, tout mon soutien. Merci beaucoup, hein. vous êtes nombreux, merci beaucoup. Hein. C'est, voilà, c'est très très important d'être unis. Euh, bon, voilà, c'était juste pour revenir à ça. Donc, moi je vais voir mon avocat. Voilà, donc euh, vendredi, j'ai rendez-vous avec lui. On va voir ce qu'on peut faire, euh, avec le tribunal également. Euh, ce qu'il va, fa qu va falloir, euh, comment, de quelle façon on va, on va attaquer, peut-être atteinte aux libertés, ça serait un beau symbole euh, pour la résistance. Voilà, je lis encore vos petits messages, et on va arrêter ce live, c'était juste pour vous tenir informé. On est avec toi, merci. Et heureusement qu'il y a les vidéos, oui, oui, heureusement qu'il y a les vidéos parce que nous, ça peut nous servir. On voit que la violence, elle n'est pas de la part des, des gens qui étaient là, elle est euh, de la part des, des, des forces de l'ordre qui n'avaient pas à agir de cette façon. C'est de l'abus d'autorité. Euh, C'est terrifiant. Moi, j'ai fait une justement. J'ai fait une manifestation à Montpellier. Il y avait l'appel national. Peut-être que vous le savez ou pas. Euh, la semaine dernière, on a été gazé de 15 h à 18 h mais gazé, gazé pour alors qu'il n'y avait rien. Il n'y avait aucune casse ou quoi que ce soit. Il y avait quelques bouteilles et les poubelles qui ont brûlé. Bon, ça, ça arrive, ça arrive. Mais il n'y avait pas de choses graves. On a été nacé, on a été gazé. Il y avait des enfants. Enfin, c'était. Vous vous rendez compte Il faut vraiment que que les gens ouvrent les yeux. Donc voilà partager un maximum tout ça euh, et je vous tiens au courant euh, très prochainement voilà <rire> merci je, je lis encore mais euh, soutien de Belgique il y a vraiment beaucoup de Belges <rire> c'est super voilà donc restons ensemble restons unis continuons à dénoncer ce système euh, dictatural euh, euh, avec tellement de répression de... C'est tellement liberticide, tout ça. Vous vous rendez compte, là, ça touche à l'art. Ça touche à l'art en lui-même. C'était même pas une manifestation, c'était vraiment l'art. C'est l'art. Et encore une fois, je vous le dis, toutes les dictatures ont commencé par la censure de l'art. Donc là, on a un plein dedans. Et je pense que ça fait que commencer. Je pense sincèrement que ça fait que commencer. Euh... Voilà, donc je vais, me... je, vais... Je, vais me... je vais me remettre à la justice et on verra. Donc voilà, moi, ce que j'appelle, j'appelle juste au calme, euh, à la dignité et la, et la sérénité. Voilà. Moi, je le redis, je n'ai pas été agressive avec ces forces de l'ordre, je n'ai insulté personne. Et, euh, et voilà, je suis restée digne dans le combat. Euh, en effet, c'est des choses qui sont choquantes à vivre. Mais, euh, mais bon, après, on a tellement habitude depuis quelques quelques temps quand même que <rire> malheureusement, on commence à s'y faire. Malheureusement, euh, mais voilà, il faut, il faut agir. Et il faut il faut se remettre à la justice quand quand les choses ne sont pas justes. Voilà. Donc je vous fais je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Euh, merci énormément pour le soutien. Merci du fond du cœur, vraiment. Je, je suis encore un peu déboussolée par tout ça, donc désolée si je trouve pas forcément les mots exacts. J'espère que j'ai quand même pu euh, vous avez pu comprendre euh, la situation. Et, euh, et voilà, je vous dis à très vite. Et euh, encore une fois, merci. Un grand merci du fond du cœur. Passez une très belle journée. À très vite.